En fait, l'idée est partie de l'ISCPA et de Marni Film, pour lequel deux producteurs interviennent au titre de consultants vers les étudiants. Et puis, il y a eu un workshop d'étudiants sur l'écriture de cette web série. Et puis, le meilleur texte a été repris, élu en quelque sorte par un scénariste et réalisateur professionnel qui l'a transformé en un scénario et d'un projet qui était au départ un projet. Euh, plutôt confiné à, à l'enceinte de l'école, c'est élargi avec des acteurs professionnels et toujours la participation de l'ISCPA et, et des étudiants. Donc aujourd'hui, évidemment, on est très content parce qu'on fait un tournage professionnel soutenu par l'ISCPA avec les étudiants de l'ISCPA et avec des acteurs professionnels. Voilà pourquoi c'est et Alain Ruda qui est le réalisateur. Voilà pourquoi on est plus que satisfait aujourd'hui et qu'on a beaucoup d'espoir pour, pour l'avenir. Bah vous avez fini de me toucher comme ça Qu'est-ce qui se passe là Non mais j'en ai marre moi C'est fini comme ça, vous comprenez Alors sur ce tonage, moi je suis producteur, je fais partie de l'équipe de prod, c'est-à-dire que j'aide à développer le projet, je suis l'avancement du projet, je m'occupe de tout ce qui est chapeautement de l'écriture, du développement artistique, du développement financier. Mon rôle sur le tournage, c'est d'accompagner les comédiens. Donc je vais les chercher, je les ramène, je vais faire les courses. Je m'engage me, à ce que le tournage se déroule bien. Je m'appelle Anthony, je suis à cœur et j'attends mon heure. Pourquoi tu je pas, pas Je n'ai pas fait des mots, j'ai juste fait la musique. J'ai pas fait des mots. J'ai pas joué au loto. C'est Jade. C'est la scénariste de Je suis un cœur. Je trouve ça très intéressant car ça m'a permis de participer à fond à l'expérience professionnelle et surtout j'ai apprécié la la manière de réaliser du réalisateur qui était vraiment dans la perfection et qui voulait vraiment chercher aussi des images, euh, des choses à raconter, qui a essayé d'être créatif et c'est très très stimulant comme un jeune, pour un jeune comme moi d'être au contact de, de professionnels. Et j'ai apprécié aussi le, le travail avec, avec le chef hop euh, MOSS, qui était très, très stimulant, voilà. Mais même si bon, c'est vrai qu'il y avait plein de mots que je ne comprenais pas, des choses que j'ai essayé de faire, c'est vrai que c'était justement très technique et très professionnel. Donc euh, parfois j'étais pas dans le coup, mais j'étais courageux, j'essayais de, voilà, de quand même l'aider du mieux que je pouvais, puis il m'a quand même bien, bien stimulé, parce si c'est vrai qu'on est sur ambiance de tournage, donc on doit faire vite et on est aussi dans le stress et tout, mais voilà, globalement euh, c'est fatigué mais content. Alors le tournage s'est très bien passé j'ai connu des tournages beaucoup plus compliqués. Euh, on a bouclé en une journée tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui et franchement, on avait beaucoup de chance parce que le dé les débuts ont été un petit, peu, un petit peu lents, un petit peu hésitants à certains moments et pourtant, on a réussi, on a tous applaudi à, à la fin, on est tous très satisfaits et moi, pour le coup, ça me fait une ligne de plus dans mon CV. What can we do for our redemption When everything seems in the right place? Is darkness as long as we keep? Based in lightness, based in it